Salut à tous c'est Tipsy j'espère que vous avez la pêche comme d'hab, déjà je m'excuse auprès de vos oreilles pour le bruit dégueulasse de mon micro mais voilà il est un petit peu défoncé, bref c'est de là que vient le bruit de fond donc aujourd'hui c'est DD65 on se retrouve avec Kairos sur raid qui va nous faire un premier kill suivi d'un deuxième, un troisième, il va aller chercher la quad feed mais malheureusement il se fait broke du coup quad feed broke donc il veut pas s'arrêter là il fait une collate, il va chercher le quatrième qui respawn pour la quad os et donc la 7 feed broke en tout, GG à toi. Pour le fail on a encore Monsieur Laze au même endroit sur Red, il va nous faire un premier kill, un deuxième, il est broke, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et il est broke de partout, il fait une 5 feet complètement broke. Somme à toi Laze. Voilà du coup c'est déjà la fin de ce CDD 65, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude vous laissez un like, un commentaire, vous partagez etc etc. C'était Tipsyron, allez ciao tout le monde